En tant qu'étudiant au collège, j'ai beaucoup de travail à faire à chaque jour. Des lectures, des travaux, des devoirs, de l'étude, sans compter les rendez-vous, les corveilles et les commissions. Il est facile de devenir accablé de devoirs, décider constamment ce qui est plus important à faire en premier. Je tombe souvent dans le piège. Je fais ce que je veux faire ou ce que j'aime faire en premier, alors je manque parfois de temps ou d'énergie pour faire des tâches moins faciles que je n'aime pas. Utiliser une liste de tâches me permet de me concentrer précisément sur les tâches les plus importantes et urgentes. Ça devient alors plus facile de décider sur quoi me concentrer en une période de temps. Ça m'aide aussi à me tenir responsable et à me faire sentir plus en contrôle. En gardant ma liste à portée de main, ma liste me guide à travers la journée. Différents gens préfèrent différents types de listes de tâches. Certaines aiment les simples listes quotidiennes, d'autres préfèrent les listes plus élaborées avec des tâches mensuelles, hebdomadaires et quotidiennes. On peut faire des listes de tâches sur un cellulaire ou un portable à l'aide d'une application. Ou tout simplement sur une feuillette collants, un cahier de notes ou un agenda. Pour rester organisé et utiliser son temps le mieux possible, essayez de passer quelques minutes tous les matins pour créer et prioriser votre liste de tâches quotidiennes.